Chose première chose due. Je vous présente donc le comptoir du restaurant du Club Maître d'Opio. Ici, c'est le comptoir des desserts. Le comptoir des desserts. Je sais ce que vous dites, tout pour maigrir. Et avec, quand on mange équilibré, on grossit pas. Hein. Au contraire, on maigrit. Voilà, ça c'est le, le coin des glaces. Donc le, le premier comptoir que, que l'on voit lorsque nous rentrons dans le restaurant c'est C'est le comptoir des desserts. Voici le comptoir des entrées. Vous vais s'admirer. Je vais mettre en valeur ce comptoir. Je bonjour, filme.. Oh. Bonjour. bonjour, ça va ah, je ne filme aucune tête, ne hein, vous inquiétez pas. Vous ne serez pas sur Facebook. Ça C'est pour vous-même C'est pour moi ça. C'est Hein Ouais, franchement, hein. c'est pour ça que je le filme. La variété des légumes, les huiles d'olive, les machins, les salades. Voilà. Il y a de quoi se faire des salades équilibrées tous les jours. Ça, les sauces, c'est pas un endroit où je vais. En matière de boisson, il bah, y a tout ça là, volontiers, pour tout ce qu'il ne faut pas boire. Moi, généralement, je fais le mélange de pommes et agrumes. Bon, il m'arrive de temps en temps de prendre un peu de coca ou un peu d'eau de gazeuse. Déjà. Là, c'est l'endroit que je ne prends pas, c'est la bière. Ça, c'est pour le matin. Reportage sur les cuisiniers. Bah, tu sais combien ça finit ça 700 euros voilà. voilà les super cuisiniers, le soumon, super beaux T'as vu un peu C'est qui qui l'a fait le saumon Il dit le fichier bien cuit à l'intérieur hein. Ah non, là je suis pas d'accord, c'est rosé le saumon, euh, ah, le rose, rosé, rosé, rosé. Ouais, ouais mais je l'ai vu, je l'ai vu, déjà vu, plus. Ouais, mais c'était pas toi, mais c'était pas toi. Sauce tartare. Génial ça. Ouais, Super cuistot, euh, Ludovic. Je suis partout, Le boucher cuisinier. Ah putain, euh par contre ça, un carré, ça c'est un carré, non Carré de merguez Carré de merguez, Alors là, j'arrive de suite. Bougez pas. Aubergine au plancha. Aïe aïe aïe aïe aïe C'est moi Des épinards, génial Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Un pot au feu. Voilà. Génial. Fabrication maison. Super. Peu, ouais. Ah des... la moelle. Ah les ça. Génial ça. Michel. Ça c'est une bonne idée ça. Hein. C'est génial, c'est super bon. Ça, c'est le coin des hamburgers. Ça va, chef Bonjour, ça va. Ah, tu nous refais ta raclette deux fois par semaine. Génial. Bon, moi, de toute façon, j'en prendrai pas. Hein. J'en prendrai pas. Pas trop Non, c'est pas ça, c'est que je fais attention à ce que je mange. J'ai vu un carré de merguez là-bas, je préfère. Là, le fromage, tout, c'est trop. Et enfin, le... les Italiens. Eh, bonjour! Bonjour, chef! Va bene? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, quel bon spaghetti! penne <rire> Tucini! funghi Ah, les penne, Ça, c'est des penne ça! penne comment ça? C'est des penne ah. non, Champignons! Champignons! Ben voilà. Et c'est comme ça tous les jours.